Aujourd'hui nous allons faire une émission fantastique. Laisse-moi deviner, laisse-moi deviner, tu vas parler de quelque chose d'intéressant. Bah ouais. Breaking Bad. Carrément pas. Mais je sais pas alors. <musique> Salut à toi derrière ton écran, bienvenue dans Comic-Soon. Aujourd'hui nous allons parler... Hé, hey, attends, attends, attends, tu fais pas tourner avec Comics et Cinéma ou Cinéma et Comics non, ça va, je pense qu'ils ont compris le concept au bout de 6 émissions. Ah oh bah ça devient de n'importe quoi, hein. d'abord tu me fais de l'espoir, tu vas parler d'un truc fantastique, là tu changes des habitudes, mais ça va pas là, je comprends pas qu'il y a des gens qui te suivent. Vous êtes malade, perdu mon niveau. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille la plus fantastique des comics. De l'équipe en partie à l'origine de l'ère que nous connaissons aujourd'hui, celle sans qui la maison des idées ne serait pas ce qu'elle est. Quatre fantastiques Bah, comment tu sais ça, toi C'est parce que je suis une fille, c'est ça Tu sais, une fille, elle aussi, elle peut lire des comics. Non, c'est plutôt d'habitude, tu t'en fous, en fait. C'est pas faux. Mais après, t'en as parlé dans l'épisode sur Daredevil et dans celui de Marvel vs DC... Qu'est-ce qui t'arrive Ça veut dire que tu m'écoutais Nous sommes en 1961 et tout commence lors d'une partie de golf. Les super-héros, après une décennie très difficile pour eux, ont à nouveau le vent en poupe. À l'issue d'un échange entre deux trous... Le trou du parcours de golf, pervers. Martin Goodman, patron de... Ah oh, c'est bon, vous savez Apprend donc que son concurrent, DC, cartonne avec sa récente Justice League of America, sorte de reboot de la Justice Society of America des années 40. Et si DC arrive à nouveau à vendre du super-héros, pourquoi pas lui Il demande donc à son neveu Stanley de lui créer une nouvelle équipe de super-héros, concept qui semble contraire à la ligne éditoriale de... De la maison des idées à cette époque qui s'était plutôt spécialisée dans les comics books horrifiques et fantastiques. Et est marrant de noter que Martin Goodman possédait déjà une équipe de super-héros, All Winner Squad, Voir mon épisode sur Captain America, et que cette dernière a été créée à l'époque pour concurrencer la Justice Society of America, tout comme les 4 fantastiques ont été créés pour concurrencer la Justice League of America. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Stanley, qui s'apprêtait à quitter Timely Atlas Marvel, y voilà l'occasion de créer un nouveau type de comics, quelque chose de plus réaliste avec des personnages plus fouillés visant un public plus adulte. Ce dernier s'associe avec le dessinateur qu'il admire, Jack Kirby déjà créateur de Captain America 20 ans plus tôt, et de leur discussion naît l'idée qui va changer le monde des comics, The Fantastic Four, sorti en août 1961. Alors que le gouvernement menace d'annuler le programme d'exploration spatiale, Reed Richards, éminent savant, décide de prendre les devants. Seul moyen de prouver l'efficacité de sa fusée, la tester en conditions réelles. Ni une ni deux, il embarque ses proches collaborateurs mais également amis, Ben Grimm, meilleur ami et pilote d'essai, Susan Storm, actrice et fiancée de Reed, et Johnny Storm, frère de cette dernière et pilote lui aussi. Pendant le test, il traverse une tempête de rayons et à leur retour sur Terre, constatent d'étranges phénomènes. Leurs corps changent, ils ne sont plus comme avant, ils se transforment. Les personnages deviennent aussi décalés avec le monde et leur corps que le jeune lecteur l'est avec ses hormones. Reed peut allonger toutes les parties de son corps, et j'ai bien dit toutes, Suzanne reçoit des pouvoirs télékinésiques et d'invisibilité, Johnny Storm peut s'enflammer et voler, quant à Ben, il devient une entité rocailleuse à la force prodigieuse. L'eau, l'air, le feu, la terre. Comme ce sont des gentils, jamais il leur passerait par la tête l'idée de vouloir mettre le monde à feu et à sang avec leur nouveau pouvoir. Non, ils décident de devenir les 4 Fantastiques, Reed Richards et Mister Fantastic, Ben Grimm la chose, Susan Storm prend le nom d'Invisible Girl avant de changer pour Invisible Woman, et enfin Johnny Storm choisit la Torche Humaine. Deuxième du nom donc, car il existait déjà une Torche Humaine, cette dernière a été créée en 1939 et se faisait appeler Jim Hammond, elle était très active. En tant que justicière durant la Seconde Guerre mondiale, elle a été membre des Invaders e et du All Winner Squad. Elle a disparu dans les années 50 dans les comics dû à une perte de ses capacités. Dans la réalité, bah, parce que plus personne n'achetait ses comics. Et contre toute attente, le succès est au rendez-vous. Les 4 Fantastiques se transforment en véritable phénomènes atteignant des ventes bien supérieures aux prévisions. Les fans en redemandent, alors qu'il pensait écrire son dernier travail pour Atlas, Stan Lee, avec la collaboration de Jack Kirby, viennent sans le savoir de lancer la plus longue série éditée par la future Marvel, et de révolutionner le monde des comics par la même occasion. A partir de là, les 4 Fantastiques vont vivre des tas d'aventures qui vont les mener aux confins de la galaxie, dans des dimensions parallèles, ils vont lutter contre toutes sortes de menaces comme le célèbre Docteur Fatalis, Victor Von Doom en version originale, qui a le look de Darvador quand même Mais ils vont également se retrouver face à l'homme taupe, Namor, oui Namor, l'ancien de Captain America durant la seconde guerre mondiale. Il fut réintroduit par l'intermédiaire de l'univers des 4 Fantastiques, faisant donc de lui le premier pont entre les comics de Timely Comics et ceux de la toute récente Marvel. Mais ils vont également affronter Galactus, le Surfeur d'argent, les Skrulls, les Cris, etc., etc. Mais pourquoi un tel succès Pourquoi ces comics ont-ils été un tournant Qu'ont-ils de particulier par rapport aux super-héros qui les précédaient Ce sont sûrement les questions qui traversent ton esprit vif et curieux. Non plusieurs facteurs entrent en compte. Tout d'abord, pour mémoire, nous sommes en pleine guerre froide entre les états unis et l'Union Soviétique. En créant ce groupe de super-héros, les auteurs font écho à ce contexte, avec tout d'abord la course à l'espace par l'intermédiaire de la fusée inventée par Richards. Mais aussi et surtout à la crainte du nucléaire. Nos héros subissent tout de même des mutations, dont l'une est monstrueuse. Ensuite, et là c'est un point important, les personnages étaient déjà un groupe avant l'obtention de leur pouvoir. Ils se connaissaient déjà quand leur aventure commence, car c'est une famille. Le modèle familial comme exemple, fallait y penser quand même Pour la première fois, un comics met en scène une famille de super- héros avec tout ce que cela implique d'amour, de fraternité, mais surtout de relations conflictuelles. Avant l'apparition des 4 Fantastiques, les super-héros étaient tous plus ou moins des copies de Superman, c'est-à-dire des modèles. Et en tant que modèles, les personnages ne souffraient d'aucun défaut et n'étaient en proie à aucun problème personnel. Ils étaient parfaits sur tous les points. Puis, les 4 Fantastiques arrivent. Déjà, on n'a pas le droit à un super-héros, mais 4 Il euh... y a donc Reed Richards, le leader scientifique de génie, gardant toujours la tête froide, bon père, bon mari, mais très distant car accro à son travail. Susan Sue Storm, la femme invisible, elle est le cœur du groupe, épouse de l'un, sœur de l'autre et ancien béguin du dernier. Johnny Storm, la torche humaine, frère de Susan donc, à ses débuts il était très frimeur et tête brûlée, puis il va s'assagir en vieillissant. Et pour finir Ben Grimm, la chose, râleur, un gros dur au cœur tendre. En plus d'avoir 4 fois plus de nouveaux personnages, ils ont chacun une personne personnalités fortes et en opposition avec les autres membres de leur équipe, créant des conflits. Des héros qui se disputent entre eux, qui sont vantards, distants, etc, etc, bref, ils ont des défauts. Aujourd'hui ça paraît normal, mais à l'époque c'était une nouveauté, les super-héros, ces modèles pour tous, étaient descendus de leur piédestal, en découvrant qu'ils pouvaient ne pas être taillés dans le marbre. Eux aussi ils pouvaient râler, douter d'eux-mêmes, hésiter, faire des erreurs, se mettre en colère, montrer leurs émotions, bref, des êtres imparfaits ayant des faiblesses, faiblesses qui permit aux lecteurs de s'identifier plus facilement. Bien sûr ils se disputent, bien sûr ils sont dysfonctionnels, mais dès que le danger surgit ils restent unis comme les doigts de la main, surtout après l'épreuve traumatique des rayons cosmiques où chaque membre s'est recentré auprès des trois autres, se sentant intimement liés. Mais il n'y a pas que ça qui les caractérise. Les 4 Fantastiques font partie d'un petit club très fermé, celui dont l'identité civile est connue. Car même s'ils prennent des identités super héroïques, ils ne sont pas masqués. La population connaît leurs véritables identités et peut même les rencontrer dans leurs repères pas du tout secret. Le Baxter Building se trouvant à New York. Qui est un autre élément qui renforce l'identification du jeune lecteur, le fait que ça se passe dans des lieux réels. Contrairement à Metropolis, Gotham City, Starlink City... Tous ces éléments, les défauts, la localisation, la multiplicité des caractères, l'importance accordée aux relations sentimentales, la vie quotidienne, les problèmes d'argent, d'amour, de famille, vont participer à leur succès. Mais pas que. Ce Comics Books, en plus d'apporter une nouvelle vision du super-héros, apporte un vent de fraîcheur sur des points un peu plus... techniques. Jack Kirby est considéré par Frank Miller comme le père de la bande dessinée moderne et à juste titre. Avant les 4 Fantastiques, la composition des cases était très figée. Les actions étaient montrées à hauteur d'homme, faisant du lecteur un témoin. Mais peu à peu, les plongées et les contre-plongées font leur entrée, le style devient plus expressif. Jack Kirby va peu à peu abandonner la structure classique en gaufrier pour insérer des pleines pages. Mais il n'y a pas que le dessin qui se transforme, aussi la manière de raconter une histoire. Si tu veux en savoir plus sur ce talentueux monsieur, je te conseille de faire un tour par ici. Par exemple avec les cartouches, cet outil dans lesquels on retrouve les « pendant ce temps-là »,« au même moment etc., », etc. Avant Stani, ils étaient majoritairement utilisés par un narrateur omniscient afin de raconter une histoire, alors qu'avec ce dernier, ils vont surtout servir à dialoguer avec le lecteur, dans la volonté de créer une relation amicale entre les auteurs et le public. En créant ce lien privilégié que partagent les personnages et leurs lecteurs, Lee et Kirby donnent à leur série cette empreinte caractéristique Marvel, qui remet au goût du jour le genre des super héros, mais aussi une nouvelle approche du récit, là où chez DC c'est le récit qui prime, chez Stan Lee c'est le personnage le plus important. Dans le premier cas, l'histoire générale semble préexister au héros, tandis que dans le deuxième, c'est le héros à l'origine du récit. En plus de tout ça, ça, Lee et Kirby vont travailler ensemble sur plus d'une centaine de numéros, mettant en place l'univers Marvel et sa cohérence, par exemple en faisant revenir d'anciens personnages. Un classique. Mais aussi par l'évolution de ceux-ci. Ainsi, Mister Fantastique et la Femme Invisible ne resteront pas d'éternels fiancés, comme Clark Kent et Lois Lane par exemple. Mais ils vont se marier, avoir des enfants, des crises de couple, etc, etc. Avec l'arrivée des 4 fantastiques, les héros monolithiques de DC sont dépassés par la fraîcheur, le réalisme et le fun de Marvel. Les 4 fantastiques sont certes des super héros, mais ce sont avant tout une famille et des explorateurs. Là où d'autres héros sont des défenseurs, des combattants, eux découvrent des lieux, des peuples et des civilisations. Le schéma classique du super héros est modifié. Ce n'est plus un homme découvrant dans la solitude ses nouvelles capacités, mais tout un groupe. Ils sont à l'origine d'une transformation profonde devenue aujourd'hui commune. Le super héros avec ses défauts et qualités. Encouragés par le succès de ce groupe, Stanley et Jack Kirby commencèrent à créer plusieurs séries construites sur cette idée de montrer des héros au pouvoir fantastique, se battant contre le mal mais aussi des êtres qui souffrent et confrontés aux mêmes problèmes de la vie quotidienne que leurs lecteurs. Les aventures des 4 fantastiques ont été un champ d'expérimentation très fertile que Kirby et Lee utilisèrent pour créer de nombreux personnages et concepts de l'univers Marvel, comme Fatalis, le Gardien, les Inhumains, le premier super-héros noir, la Panthère Noire, le Surfeur d'Argent, Adam Warlock, etc. Etc. mais qui ouvrit aussi la voie à des dizaines d'autres personnages comme Hulk, Ant-Man, Thor, Les Vengeurs, Iron Man et compagnie. Cette série, considérée comme l'un des plus anciens joyeux de Marvel, même si cette dernière a décidé d'arrêter la publication en 2015 après plus de 50 ans marque le début d'une nouvelle ère, plus dynamique, plus jazzy, pleine de couleurs, d'histoires dans lesquelles les personnages ne se prennent pas trop au sérieux, établissent un nouveau standard de super-héros. Fantastic Four numéro 1 marque l'avènement du comics moderne aux états unis et la naissance officielle de l'univers Marvel. Rompant avec les traditions antérieures, Lee et Kirby décrivirent au fil des épisodes une famille dysfonctionnelle dont les membres se querellaient régulièrement sur des sujets importants ou non, et renonçaient à l'anonymat de l'identité secrète au profit d'un statut assumé de célébrité. Quelques conseils de comics, si tu veux découvrir les 4 fantastiques, tu peux tout simplement ça... Simplement déjà te tourner vers les intégrales éditées par Panini. Mais si tu désires découvrir une version un peu plus moderne, je te conseille de te tourner vers Fantastic Four Season 1, une histoire classique servie par des dessins excellents. Et si tu veux découvrir le comics qui est à l'origine du dernier film en date, il faut te tourner vers Ultimate Fantastic Four. Bien d'autres comics sont à dire sur cette équipe, mais n'étant pas spécialement fan, j'en ai pas lu beaucoup, tout simplement. Donc, dans la description de cette vidéo, là, juste en dessous, j'ai mis des liens qui vont te conseiller et te guider dans cette découverte des 4 fantastiques en comics. Comme tu as pu le constater, les comics books, les 4 fantastiques ont un peu révolutionné le genre. Alors, qu'en est-il des adaptations